Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog « Mes recettes naturelles ». Demain, j'ai rendez-vous avec Christophe Bernard au lycée agricole de Dardigny où se déroulent les cours de l'école lyonnaise des plantes médicinales. J'ai la chance de pouvoir rencontrer Christophe, qui est l'auteur du blog Altea Provence, que vous connaissez sans doute, qui est une référence aujourd'hui sur internet pour l'utilisation des plantes médicinales. Donc je vais demander demain à Christophe de nous parler du savoir de l'herboriste. Pourquoi il est si important et quels sont ses conseils principaux pour utiliser correctement les plantes médicinales. A demain pour cette vidéo Bonjour Christophe Bonjour Caroline Merci d'avoir accepté cet entretien. Donc nous sommes aujourd'hui au lycée agricole de Darzy. où oui, oui. c'est bon. Tu interviens pour une formation à l'école lyonnaise des oui. plantes médicinales. Oui d'ailleurs la chance d'être ton élève cette année. Alors, on ne forme pas des herboristes aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de formation diplômante pour ce métier-là. C'était une formation qui existait dans le passé. Il existait un certificat d'herboriste et puis c'est le maréchal Pétain qui, qui l'a supprimé. Et donc aujourd'hui, on est un peu en recherche d'un statut et en recherche d'un voilà, certificat, d'une profession, d'un titre euh, qui aujourd'hui n'est pas, pas reconnu. Donc euh, on forme ici à l'école des personnes qui connaissent les ponts médicinales, qui, qui savent comment les utiliser. Euh, maintenant, voilà, côté titre, voilà, je pense qu'il va falloir que... Trouver quelque chose, voilà. qui donne un cadre. Voilà. Bon, après, ici à l'école, Patrice de Bonneval avait, avait, avait utilisé qui est le terme herbaliste, hein, c'est ça qu'il avait, qu avait créé pour l'école. Donc c'est un terme qu'on qu qu utilise, qui n'est pas spécialement très reconnu non plus. Donc c'est vrai que ce terme d'herboriste, euh, il, il contient notre historique, notre tradition, et c'est vrai qu'un jour on aimerait bien revenir à ce titre-là. encore possible. Parce qu'aujourd'hui on constate un, un regain d'intérêt pour les plantes médicinales, c'est vrai que de plus en plus de, de particuliers sont intéressés pour apprendre à soit faire de la prévention, soigner des petits bobos du quotidien euh, avec les plantes, et c'est une très bonne chose. Mais euh, du coup, euh, ça interroge en fait sur euh, la, les risques potentiels hein, qui sont liés à l'utilisation des plantes, euh, et, et sur cette notion de savoir, hein, comme tu me le dis. Oui. Il faut apprendre à, les, à bien connaître et à bien maîtriser les, les plantes médicinales qui ne sont pas inoffensives. Et donc, concrètement, à ton avis, quel est le risque pour un particulier qui se rend dans une, dans un magasin bio, qui va acheter quelques plantes après avoir lu un article dans un magazine ou sur Internet Alors, le risque, bon, d'abord, c'est vrai que tu as tout à fait raison. Ces dernières années, on a vu une augmentation de l'intérêt des gens pour l'utilisation des plantes, qui est un petit peu parallèle au recrudescence des problèmes de santé chroniques, on va dire. Donc, c'est vrai que les plantes sont un bon outil pour nous aider de ce point de vue-là. Après, pour les plantes qui sont relativement communes et courantes de notre pharmacopée et qu'on trouve dans le commerce, donc déjà si c'est en vente libre dans le commerce, tu peux déjà être sûr que ce ne sont pas des plantes qui sont dangereuses, euh, ce sont des plantes relativement inoffensives, mais après j'ai envie de dire c'est un petit peu comme tout, je vais prendre l'exemple de la cuisine, euh, il ne te viendrait pas l'idée d'utiliser une vingtaine de gousses d'ail fraîche et de les ingérer comme ça, parce que littéralement, tu vas te brûler le tube digestif. On sait très bien que c'est pas comme ça qu'on utilise l'ail. Comment est-ce que l'on sait Eh ben, on nous a appris. Soit ce sont nos parents qui nous ont appris comment faire la cuisine. Soit on s'est renseigné, on a acheté des livres de cuisine, peut-être on a fait des ateliers. Donc c'est pareil pour les plantes, en fait. Toute substance peut devenir toxique si on en abuse. Et ben, c'est un petit peu pareil pour les pour les plantes médicinales. Alors la complexité, c'est qu'aujourd'hui on va les utiliser lorsqu'on a souvent des problèmes de santé. On, on veut les utiliser lorsqu'on prend des médicaments et c'est là où ça commence à devenir vraiment délicat parce qu'il peut y avoir des problèmes d'interaction avec les médicaments parce que parfois on a une maladie euh, qui requiert euh, un suivi étroit de comment les choses vont évoluer. Donc peut-être qu'on va prendre une plante, ça va modifier certains paramètres. Donc pour la, pour la prévention, pour l'utilisation, de tous les jours, je pense qu'on peut dire aujourd'hui que la plante, les plantes qu'on trouve sur le marché sont relativement inoffensives et elles sont d'une grande utilité. Après, quand on rentre dans l'accompagnement euh, des problèmes de santé, des pathologies, lorsqu'il y a une médicamentation en place, c'est vrai que là, il faut il faut être prudent, il faut il faut s'éduquer, faut faut apprendre à les utiliser. Voilà, on peut pas, on peut pas, ça s'improvise pas. Voilà. Ce qui était la fonction de nos herboristes d'antan. Absolument. Euh, le certificat était là pour donner la possibilité à ceux qui vendent des plantes de délivrer aussi avec euh, un minimum de conseils. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui, et c'est vrai que quand on en parle autour de nous, ça, ça étonne ça étonne beaucoup de gens de savoir qu'on peut vendre ces plantes-là. Et on n'a pas le droit aujourd'hui, euh, si on n'est pas pharmacien, de délivrer un conseil aussi minime qu'il soit. Euh, des conseils, des informations que, que nos grands-parents connaissaient, que nos ancêtres connaissaient, et passés de famille en famille, de de, de génération en génération. Donc, euh, on sait très bien, par exemple, que la soge peut aider à soulager un mal de gorge, mais littéralement, si tu vends un sac de feuilles de soge aujourd'hui, euh, si tu n'es pas pharmacien, en principe, tu n'as pas le droit de dire à quoi ça sert. Voilà, donc, euh, on a une situation aujourd'hui avec beaucoup d'aberrations, Beaucoup de frustration aujourd'hui de la part des, euh, des consommateurs, de la part euh, des gens qui cultivent ces plantes et qui aimeraient bien les vendre avec un minimum de conseils, de la part des herboristeries. Donc voilà, on est dans cette situation aujourd'hui. On espère que ça va changer un jour, C'est ce n'est pas le cas encore. Il y a quand même une prise de conscience et beaucoup d'actions qui sont menées pour essayer de faire bouger les lignes. Oui, tout à fait. Il y a des discussions, en particulier au niveau du Sénat, avec le euh, sénateur Joël Labbé, qui, euh, qui nous écoutent et euh, qui essaient de voir comment on peut améliorer la situation. Donc euh, on voit ça comme une chance, effectivement, on a cette, cette opportunité-là, on va voir où ça nous mène, mais on, on espère qu'effectivement, on aura plus d'écoute cette fois-ci euh, de nos hommes politiques. Ouais. Donc Christophe, toi tu es très actif pour, dans le monde des plantes médicinales, et ton blog était vraiment une référence pour qui s'intéresse de près aux plantes médicinales, tu formes aussi un certain nombre de personnes, euh, des formations en, à distance. Qu'est-ce que ça représente pour toi Pourquoi, pourquoi c'est important de, de faire tout ce travail autour des plantes euh, Alors c'est important pour moi d'abord parce que c'est ma passion, et c'est vrai que parfois même c'est quasiment une, une obsession, <rire> euh, et ça je, je pense qu'on ne peut pas trop l'expliquer, quand, quand on a trouvé une ou plusieurs passions, euh, on donne tout ce qu'on a à cette passion-là, donc une, une grande partie j'ai envie de dire c'est un petit peu égoïste c'est que j'adore ça euh, mais une autre partie aussi qui est très importante pour moi c'est la partie numéro 1, la partie pratique c'est à dire qu'est-ce qu'on fait de cette information aujourd'hui euh, si c'est pour apprendre à utiliser les plantes dans un livre ou même dans une salle de classe mais ne pas passer à la pratique après, ça peut être juste pour aider un proche euh, c'est qu'on n'a pas on n'a pas donné une énergie à cette information qui était purement intellectuelle. Donc, voilà. Il manque une étape. Et c'est vrai que moi, de, depuis que j'écris, j'essaie d'encourager de, les gens à, à faire cette pratique. Et numéro deux, c'est l'idée de transmission. Cette transmission qu'on a eue de génération en génération pendant des siècles et des siècles et même des millénaires et qui s'est brutalement interrompue. Probablement, peut-être entre les deux guerres, peut-être après la deuxième guerre, euh, qui, qui, qui reflète l'arrivée du, du médicament moderne et c'est vrai que littéralement on a, on a eu des grands parents nous moi j'ai des grands parents qui, qui m'ont dit grâce aux médicaments euh, on n'aura plus besoin de ces outils là et quelques décennies plus tard on s'aperçoit que en fait il y avait une complète complémentarité et que euh, ces médicaments euh, ces, ces plantes en fait avaient toute leur place pour nous aider à, à traverser euh, voilà, une, une liste de problèmes donc la transmission, elle s'est arrêtée, il est temps que nous on reprenne le flambeau et qu'on refasse passer euh, ces, ces informations-là euh, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et on espère que ça a été juste une petite anomalie dans l'histoire, que la transmission s'est arrêtée et que maintenant on a, on a relancé la vague et que ça va être passé, euh, que, ça, que ça va survivre. en fait. Et moi je trouve que c'est euh, n'importe quel sujet dont on traite, l'idée de, de faire passer un message et d'assurer la pérennité de ce message... Ça me, ça me parle beaucoup, c'est ça qui me motive dit, aussi hein. à, à écrire, à enregistrer des vidéos, à enseigner. Oui. Autre part de ça, c'est aussi le respect du, du végétal. On, on apprend à connaître les plantes, à les, oui. à les reconnaître dans les, dans les sorties nature. Oui. C'est toute une éducation qui se fait. Oui, tout à fait ça. alors C'est vrai que tu, euh, tu évoques un sujet qui est le manque de nature, l'envie de retourner à la nature. Et là, c'est vrai que là encore, on en parle beaucoup, euh, parfois on ne le fait pas, parfois on ne peut pas le faire parce que peut-être qu'on s'est retrouvé à travailler dans un bureau, dans une grande ville, et tout à coup on s'aperçoit qu'on aimerait bien retourner à, à cette dimension-là qui me manque. Euh, donc la, la redécouverte des pommes de médicinales, ça fait partie de ce retour à la nature, de reprendre contact avec le vivant, avec une petite mise en garde au passage, c'est que c'est vrai que si on, si on remettait tous aujourd'hui, avec la population qu'on a dans les différents pays, c'est vrai qu'il y aurait aussi un risque qu'on aille désormais saccager ce patrimoine végétal. Et donc, c'est quelque chose aussi qu'on enseigne dans nos programmes, de dire la plante, la redécouvrir, oui, la cultiver absolument beaucoup, euh, faire travailler nos petits producteurs absolument beaucoup, l'accueillir dans le sauvage, un minimum, avec respect, sachant qu'on fait toujours tous la même erreur, c'est que quand on démarre, on en prend trop. En prend trop. <rire> Et ça finit dans des gros sacs, ça finit dans des bouteilles, euh, euh, dans la cave, et puis un jour, on les jette, on les composte. Donc ça, c'est toujours une bonne leçon pour celui qui, qui démarre. C'est vrai. Ouais. Donc sur ton blog, tu apprends à, à connaître les plantes, à les transformer aussi beaucoup La reconnaissance, c'est vrai que je donne beaucoup d'informations, mais la reconnaissance va surtout se faire sur le, sur le terrain. Mais j'essaie de donner le, le plus d'informations possible. Euh, J'aime beaucoup toute la partie transformation, et mmh. euh, je dis toujours... C'est quelque chose qu'on doit savoir faire dans notre cuisine avec des ustensiles de cuisine. Parce que si c'est pour se reposer sur du matériel sophistiqué ou même au final se reposer sur des laboratoires, là encore on nous prend notre liberté. Donc moi je, je lutte pour cette indépendance. Donc transformer dans notre cuisine avec des instruments qu'on a déjà à la maison, fabriquer des macérats huileux, des macérations alcooliques, euh, on peut même se faire des gélules si on veut, donc tout ça c'est possible, c'est quelque chose dont je parle beaucoup sur mon blog. Et puis moi l'utilisation dans le contexte de, de problématiques de santé me, me parle beaucoup aussi. Donc essayer de, de guider les gens, toujours dans la plus grande prudence, bien sûr je ne suis pas médecin, je suis pas pharmacien, je ne dis pas que je, je le suis, je ne le suis pas, je ne sais pas faire un diagnostic, je ne peux pas prescrire, euh, en revanche je suis un passeur d'information. Et un passeur d'information qui commence à avoir une certaine expérience, voilà, de par mon, mon travail dans différents domaines. Et donc, j'essaie le plus possible de, de transmettre ça d'une manière gratuite. Et puis, il faut que j'en vive aussi. Donc, j'ai mes programmes payants qui vont emmener les gens qui me suivent beaucoup plus loin. Mmh, non, pour être autonome. Pour être autonome. Et qu'est-ce que tu dis aujourd'hui aux gens qui, bah, qui suivent des formations, euh, je pense notamment à celle d'aujourd'hui Si tu devais leur donner un, un mot pour euh, les guider dans leur pratique à venir. D'accord, que ce soit une pratique familiale ou oui. à la maison. Oui, et bien justement, oui. c'est de pratiquer, parce que ça peut te paraître peut-être un petit peu bizarre, mais très souvent on fait des formations aujourd'hui et euh, on ne va rien en faire. On, ça reste on... théorique. Ouais, et c'est vrai que. Je pense qu'il y a une petite période de lune de miel où on a quelques mois où si on s'y met pas, on s'y mettra jamais. J'ai un petit peu cette impression là. Donc, moi, le message que j'essaie d'envoyer en aux gens qui passent par l'école ici, c'est de dire, commencer à travailler sur des petits cas de la vie quotidienne, hein, qui peut être, par exemple, on s'est fait une petite brûlure, l'utilisation d'un macérabileux, euh, on a un mal de gorge l'utilisation d'une infusion, voilà, toutes tout ces petites situations de la vie quotidienne sur lesquelles on peut agir quasiment tous les jours, on a des opportunités d'agir, et donc de le faire, de noter, de voir ce qui se passe dans notre corps, d'affiner le processus, de retourner dans les cours peut-être, et puis de retourner à la pratique et d'essayer de, de vraiment incorporer la théorie avec la pratique pour en faire quelque chose qui, qui est à nous, et c'est vrai qu'aujourd'hui quand tu je pense un petit peu pareil pour tout. Quand tu fais de la cuisine, tu développes ton style. Quand tu fais du, du yoga, peut-être que tu développes ton style. Et bah, quand tu pratiques la plante médicinale, au fil du temps, tu vas développer ton style. Certaines plantes t'interpellent beaucoup. Euh, en général, c'est un peu celles de nos régions, parce qu'on les a vues, on les a cueillies. Euh, et on commence à, à pratiquer avec un style qui nous est propre. Et euh, ça, il faut, il faut le faire. Sinon, on a fait ses études et ça, on va servir à rien. vraiment de... C'est l'approprier. C'est l'approprier, oui. Merci beaucoup Christophe. Si merci vous Caroline. ne suivez pas déjà Christophe sur son blog ATA Provence, je vous invite vraiment à le faire, c'est une mine d'or, vous y apprendrez énormément de choses. Un grand merci Christophe pour le temps que tu nous as accordé, et je suis impatiente de suivre le reste du cursus avec toi. Bah super, je te remercie toi aussi Caroline de, de m'avoir invité pour faire ce petit entretien. Et merci à vous d'ailleurs de nous avoir écoutés. et à très bientôt À bientôt Au